On a longtemps considéré le Moyen-Âge comme une période d'obscurantisme religieux euh, qui aurait occulté complètement le savoir antique. Euh, C'est un cliché, évidemment, qu'il faut s'efforcer de démonter. Euh, la période médiévale, euh, on l'oublie trop souvent, a été une période de transmission des connaissances antiques qui s'est faite euh, par euh, deux voies ou à deux moments différents. Euh, d'abord par la copie euh, des manuscrits et des compilations antiques dans les monastères carolingiens en particulier au 19e siècle, et d'autre part, par la, les traductions arabo-latines hein, qui se sont faites dans le sud de l'Italie ou dans l'Espagne euh, musulmane, à Tolède et à Cordoue par exemple, à partir du Xe, XIe siècle, hein, qui ont permis de redécouvrir des penseurs aussi importants que Aristote, Euclide, ou euh, Ptolémée. Euh, il résulte de cette double transmission que euh, le savoir euh, antique n'a jamais été totalement occulté. Euh, on a certes un certain nombre de penseurs chrétiens euh, de l'Antiquité tardive, comme Lactance euh, dans l Oc en Occident, ou bien euh, Cosma Indicopostes à Constantinople au VIe siècle, qui imagine une terre plate euh, pour correspondre au mieux à une lecture littérale des Saintes Écritures. Euh, Cosma imagine en particulier une terre en forme de tabernacle. Au XIIe siècle se produit en Occident une renaissance scientifique qui permet d'approfondir en fait, euh, les concepts antiques et de les réinterpréter en fonction de croyances chrétiennes. Euh, des, euh, et cela conduit à interpréter euh, le démiurge euh, aristotélicien ou platonicien comme le dieu créateur gouvernant la machine du monde, une machine du monde identique au modèle antique, euh, constituée de, de, de, de, de sphères concentriques, mais qui est centrée sur les enfers, hein, représentée sous la, souvent sous la forme d'un... Démon dévorant les damnés et qui est clos, non par la sphère des étoiles fixes ou la sphère du premier moteur d'Aristote, mais par l'empiré qui est le séjour de dieu, des anges et des bienheureux. Euh, voilà pour la réinterprétation chrétienne du modèle antique. Au XIIe siècle, des euh, savants chrétiens comme Guillaume de Conche affirment sur la base de leur lecture d'Aristote euh, la sphéricité de la Terre, et euh, très tôt, très rapidement, dès le XIIIe siècle, des vulgarisateurs en langue vernaculaire, euh, français, anglais, allemand, euh, proposent, euh, diffusent euh, le principe de la sphéricité de la Terre et proposent des démonstrations imagées euh, de, de cette sphéricité. On a par exemple la, le schéma qui représente deux hommes partant d'un point donné de la Terre dans des directions opposées et se retrouvant aux antipodes, euh, prouvant ainsi, par ce voyage imaginaire, la sphéricité du globe terrestre. Dernier transfert antique d'importance, c'est celui de la symbolique de la sphère, qui, au Moyen Âge, passe des empereurs romains à la représentation du dieu créateur ou du Christ, qui, est, qui sont souvent représentés soit assis, soit tenant en main le globe, soit debout sur un globe. Euh, on, les interprète, on interprète aussi le dieu créateur en démiurge antique, c'est-à-dire en, en architecte ou en géomètre, et il est souvent figuré, un compas à la main, euh, pointant euh, le compas sur un globe. On retrouve ce type de figuration en particulier dans les frontispices associés aux bibles historiales qui décrivent les étapes de la création du monde.